Bonjour à tous pour cette cinquième vidéo où on va parler des racines. D'ailleurs, en parlant de racines, on la nomme ainsi car après avoir calculé l'aire du carré, on revient en arrière, on revient à la racine pour trouver la longueur de son côté. Alors, quelle est la définition des racines carrées La racine carrée d'un nombre est l'opération inverse du carré. Autrement dit, la racine carrée d'un nombre positif a est un nombre qui vaut a quand on le met au carré. Son symbole est racine carrée de A et vous devez apprendre à faire le symbole de racine carrée. Par conséquent, racine carrée de A au carré. La racine carrée et le carré s'annulent. Ça ne change rien, ça reste A. Je vous ai dit qu'il fallait que le nombre sous la racine soit positif. Je vous rappelle pourquoi. C'est parce que il n'existe pas de carré négatif. Autrement dit, racine carrée de moins 1 n'existe pas. En tout cas dans le monde réel. On prend n'importe quel nombre, si on le met au carré, ça donnera jamais un nombre négatif. Vous verrez peut-être plus tard dans vos études qu'il existe aussi des, mondes, des nombres imaginaires, mais on va pas en parler maintenant. Enfin, un exemple, racine carrée de 49, c'est égal à 7, évidemment. Comment on calcule une racine carrée? En général, c'est pas facile, sauf si on a affaire à un carré parfait, comme on vient de le voir avec racine carrée de 49. Par exemple, combien vaut au racine carrée de 10? 10 c'est pas un carré parfait. Quel nombre au carré donne 10? C'est pas évident de le calculer. Comment on va faire? On va l'encadrer. On va chercher le carré parfait qui est juste au dessous, le carré parfait qui est juste au dessus, pour avoir une idée de la valeur de cette racine carrée. Donc dans notre exemple, combien vaut au racine carrée de 10? Quel est le carré qui est juste en dessous et celui qui est juste au dessus? C'est pour ça que vous devez connaître par cœur vos carrés. Celui qui est juste en dessous, c'est 9. Celui qui est juste au-dessus, c'est 16. Donc, on peut encadrer racine carrée de 10 entre racine carrée de 9 et racine carrée de 16. Jusque-là, ça doit vous sembler logique. Oui, mais racine carrée de 9, ça vaut 3. Et racine carrée de 16, ça vaut 4. Autrement dit, déjà, on a trouvé que racine carrée de 10, c'était entre 3 et 4. Petit à petit, en faisant d'autres calculs du même genre, on peut trouver une valeur approchée de racine carrée de 10. Ce qu'il faudra bien comprendre plus tard dans votre scolarité, c'est que parfois on peut même pas calculer exactement la valeur d'une racine carrée. Mais là, c'est plus compliqué. On passe maintenant aux racines cubiques. C'est à peu près la même chose que pour les racines carrées. La racine cubique est l'opération inverse du cube. Autrement dit, la racine cubique d'un nombre a est un nombre qui vaut a quand on le met au cube. Et son symbole est racine cubique de a. Vous remarquez le petit 3 au-dessus du symbole de racine. Là, je vais pas parler de nombre négatif ou de nombre positif. On va voir juste après pourquoi. Par conséquent, racine cubique de A au cube, la racine cubique et le cube s'annulent, ça reste A. Je vous rappelle, quand on a fait nombre relatif, on a vu que un nombre négatif au cube, ça reste un nombre négatif. Donc des cubes négatifs, ça existe. On a le droit de faire racine cubique de moins 1, par exemple. En l'occurrence, c'est moins 1. Car moins 1 au cube, c'est égal à moins 1. Moins fois moins fois moins, ça reste moins. Enfin, un dernier exemple pour terminer. Combien vaut racine cubique de 125 vous le trouvez Et oui, racine cubique de 125, c'est 5, parce que 5 au cube, c'est 125. Une petite information supplémentaire pour conclure. Savez-vous d'où vient le symbole de la racine Il proviendrait en fait d'une déformation du R minuscule de racine. Qu'est-ce que vous en pensez N'oubliez pas d'allumer vos cerveaux